Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes mardi, il est 18h. Bienvenue dans votre moment geek hebdomadaire. Bonsoir Tom, comment vas-tu Salut Flo, bah écoute, ça, va, ça va fort bien. Parfait, très bien, merci. Bonsoir Emilien, comment vas-tu Salut, ben ça va, écoute, hein, tranquille comme d'habitude. <rire> Parfait, bonsoir à vous dans le chat. Et ce soir, on a la chance de, so de recevoir EnroWeb qui va nous parler d'un. Logiciel libre et open source que nous ne connaissons pas du tout. chez qu'est-ce que tu dis Et on a hâte d'entendre ça. Bonsoir, Enro Web. Salut. Salut, salut, salut à tout le monde. Salut, salut la commune. Salut. Donc Enro Web ou Antoine. Euh, alors ce que je fais d'envie. Donc déjà, je, je suis à Bordeaux. Euh, J'ai euh, notamment quelques faits quelques de, de gloire avec le café des sciences, puisque je suis à l'origine de cette communauté, cette belle communauté de vidéastes, de, de, de blogueurs et de, de vulgarisateurs sur le web. Euh, et aujourd'hui voilà, je suis plutôt actif, euh, j'ai été blogueur pendant un temps je suis plutôt actif aujourd'hui sur, sur Twitter et euh, voilà, j'ai plusieurs casquettes hein, dans la vie euh, professionnellement je suis euh, euh, spécialiste et consultant sur les questions de sciences ouvertes et de données de la recherche voilà, au sein d'une société coopérative qui s'appelle Data Activist et donc je viens vous parler un petit peu d'un logiciel que j'ai pratiqué euh, lorsque j'étais à l'université de Bordeaux et que je continue à pratiquer qui s'appelle Decidim qui est un logiciel libre qui permet de faire des processus démocratiques et de délibération pour prendre des décisions voilà, à plusieurs pour les villes et les organisations. Wow, wow, wow. C'est une sacrée ambition, euh, un logiciel pour faire ça, je, je trouve. Ouais, clair. <rire> rien, rien que renouveler la démocratie, voilà. c'est simplement ça l'objectif. La promesse est belle, mais euh, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour en, en arriver là En fait, c'est un logiciel qui est né euh, dans la ville de Barcelone en 2016, donc justement au moment où, euh, où il y avait toute une, une, une demande en fait, des attentes citoyennes et puis une exigence de euh, renouveler la vie démocratique et de, de créer de façon un peu concertée euh, quel était le, le, le programme d'action pour la, pour la municipalité et donc, euh, donc voilà un, un noyau de développeurs s'est mis à développer de la solution en fait, qu'ils ont éprouvée lors de ce processus démocratique là et euh, ensuite ça a tellement bien marché en fait et leur logiciel a fini par s'imposer finalement comme étant aujourd'hui un peu la la solution numéro un, si on veut faire des processus démocratiques et notamment à base de, de, de logiciels libres. Ok. De, de, de 2016, c'était le moment où il y avait les mouvements citoyens un peu partis, contre moches, la finance, ouais. ouais. D'accord. Exactement. Donc là, lorsqu'ils ont fait ça, du coup, ils ont, ils ont, réussi à impliquer dans leur processus démocratique plus de 40 000 citoyens, donc, qui ont participé sur la plateforme. Wow. Vous avez déjà croisé cette plateforme, si vous avez signé des pétitions, euh, ouais. que ce soit ici sur le site de l'Assemblée nationale ou le site du Sénat, donc voilà, au mm -hmm. Sénat, on a 37 pétitions qui sont en attente d'être de, de, signées. Euh, on peut citer aussi euh, la Commission nationale du débat public, hein, par exemple, qui organise les débats autour de l'installation euh, d'éoliennes en mer ou de, de stockage des déchets nucléaires enfouis, etc. Donc, euh, on va retrouver aussi des collectivités, donc euh, à toutes échelles, hein, ça peut être des, des départements, des, des régions comme Loire-Atlantique, Nouvelle-Aquitaine, et puis des villes, donc par exemple, si vous habitez à Angers, si vous habitez à Orsay, si vous habitez à Nancy ou à Nanterre, ce sont des villes qui utilisent déjà ce type de plateforme. En fait, de, dans les fonctionnalités, hein, on peut voir ici donc, il s'agit de faire signer des pétitions à des, à des gens. Donc, on va vous présenter en fait des pétitions et euh, bah, il y a la question de comment je présente mes pétitions, et qu'est-ce que je mets en avant en quelque sorte. Donc ici, une petite fonctionnalité toute bête qui permet de trier les pétitions. Euh, soit en ordre aléatoire, donc quelque part pour donner un petit peu une, la même chance à toutes les pétitions d'exister euh, et d'être signées et en fait c'est l'ordre par défaut quand j'arrive sur la page, c'est un ordre aléatoire qui m'est proposé. Voilà donc tout le monde est logé à la même enseigne, toutes les pétitions sont logées à la même enseigne uh -huh. et ensuite je peux euh, modifier un peu le, la clé de tri, je peux avoir les plus récentes, celles qui, sont le, qui ont déjà le plus grand nombre de soutiens, etc. Tu as dit un truc qui m'interpelle vachement euh, J'habite à Nanterre. Ouais. <rire> J'ai jamais entendu parler de ça et je suis les journaux de la ville. Je suis, enfin, je suis l'actu de la ville. Euh, donc, ça m'intéresse. On va te euh... trouver. Voilà, cette plateforme là. Ok, mais je vois qu'à Nanterre, c'est pour le coup, je vois il y a deux par processus participatifs. Ouais. Il y a deux concertations en cours, ouais, c'est ça, ça... A Une pour un aménagement, une ZAC. Et l'autre pour le budget participatif de la ville. Ça, c'est une très bonne fonctionnalité. Euh, c'est quelque chose que vous avez aujourd'hui de plus en plus dans, le, dans les villes. En fait, ici, euh, il y a un fonctionnement assez simple, mais qui est finalement, euh, comment est-ce que je mets en place ce type de processus sur la plateforme Decidim En fait, j'ai des composants que je vais pouvoir agencer. Déjà, il faut euh, annoncer des règles du jeu. Donc, on va avoir une page un peu statique, une page froide, voilà, qui explique qu'est-ce qu'on attend, comment ça va se passer. Il y a des informations ici, un peu euh, dans l'encadré à droite, qui sont les informations clés qui sont mises en avant, voilà, quel est l'objectif, qui peut participer, qui organise. Donc c'est une forme un petit peu de transparence en fait, de, du processus démocratique. Et euh, ensuite, vous avez en haut à droite la, la frise, la timeline, frise chronologique. Donc, où est-ce que j'en suis dans le processus de, de démocratique ici, donc le budget participatif. Donc en fait, euh, ça c'est la page qui explique. Ensuite, ils vous font un composant qui est euh, la récolte des propositions. Un budget participatif, en fait, c'est un, une collectivité qui alloue euh, une enveloppe. Pour la réalisation de, de, de projets dans la ville, projets proposés par les habitants. Donc, il faut d'abord récolter en fait, des propositions. Donc euh, ici, par exemple, ils ont pu récolter 116 projets. Donc ça, c'est un composant qui s'appelle proposition. Donc en fait, euh, ici par exemple, euh, on a Corinne qui a fait une proposition concernant le carnaval de Nanterre. Donc en fait, elle décrit sa proposition. Elle peut lui mettre un petit tag ici ou une catégorie. Quand la personne crée une proposition, tout de suite, il y, a un, il y a un algorithme qui tourne qui va faire du matching, qui va voir si cette proposition est vraiment nouvelle ou pas. Si jamais c'est une proposition qui ressemble à une proposition déjà créée, elle va vous proposer plutôt d'aller soutenir la proposition existante. Euh, et donc on peut soutenir, on peut commenter. Donc il peut y avoir un fil de commentaires, une discussion pour soutenir. Euh, si vous êtes d'accord avec cette proposition. Euh, ça, c'est la, la phase de proposition, donc ça peut durer un certain temps. Ensuite, la, la municipalité en fait, va clore euh, la, cette phase de, de consultation et va ensuite mener un examen interne en fait, des projets. C'est-à-dire qu'il y a sur les projets déposés, il y en a peut-être qui ne sont pas éligibles, c'est-à-dire qui ne correspondent pas, en fait, qui ne rentrent pas dans le cadre qui avait été imposé pour le budget participatif, ou il y en a peut-être qui ne sont pas réalisables. Et donc euh, tout le, voilà, Il y a les services techniques bien, souvent de la mairie qui vont mener, à, mener cet examen et euh, tout est transparent. Donc, en fait, ici, vous allez avoir le, le petit commentaire ajouté d'une couleur différente de, par l'administrateur de la plateforme, par les services de la, de la mairie. C'est même signé ici par la personne, d'accord euh, Qui peut qui vous dit, voilà, pourquoi ici la proposition a été retenue ou pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été retenue Et donc, ensuite, vient une phase de vote. Mmh. Oui, on a les résultats des votes. Projet lauréat. Euh, voilà, il y a eu 3774 votes enregistrés. Le vote d'un budget participatif, euh, c'est un peu particulier, puisqu'en fait, on vote pour une enveloppe. Une des règles souvent qui est donnée sur le budget participatif, c'est chaque votant, en fait, est mis dans la situation où il doit dépenser le budget. Donc, mm -hmm. peut-être qu'il a un coup de cœur pour un projet, et il vote pour un projet, c'est très bien, mais peut-être qu'en fait, il aimerait soutenir plusieurs projets. Dans ce cas-là, on peut lui mettre une borne, une limite supérieure, qui est celle de l'enveloppe disponible. Et une fois que vous avez épuisé l'enveloppe, vous ne pouvez plus voter. D'accord. Et tu peux mettre en place d'autres styles de vote, genre à bulletin majoritaire ou... Oui, tu peux avoir du vote simple, effectivement. Euh, tu peux décider, en fait... Euh... Alors, les fonctionnalités de vote sont très avancées, donc tu peux déterminer chaque personne combien de, de votes elle peut exprimer. Mm -hmm. D'accord. Est-ce euh, que tu limites le nombre de votes par proposition Donc, tu as peut-être 5 votes tu vois, que tu peux donner sur l'ensemble des propositions, mais pas plus d'un vote par proposition, par exemple. Mm -hmm. euh, ou bien tu ne mets pas de limite et euh, voilà, donc ça c'est les règles, les règles du vote. Et décidé, ma fonctionnalité qui s'appelle le suivi, ouais. qui permettrait du coup, alors soit dans une page ici euh, supplémentaire, soit euh, en dessous de chaque proposition, de faire un point, des points d'étape par les services de la mairie, y compris en incluant des photos par exemple, mm -hmm. sur euh, voilà où est ce qu'on en est de la réalisation euh, de, ce, de, cette, de cette place, de ce square ou, euh, ouais. ou autre. Okay. Du coup, j'ai plein de questions. Donc, euh, <rire> je suis en train de, de parcourir le truc adapté à ma ville. Je vois que, par exemple, tous les quartiers de la ville sont recensés euh, et qu'on peut faire les projets de quartier par quartier, etc. Il ouais. euh, y a aussi tout un tas de catégories qui vont correspondre à des, des types de projets qu'on peut faire. Et je me demande, euh, bah, du coup, quand tu es une municipalité que tu veux mettre ça en place, euh, c'est quoi le process justement pour que ce soit adapté correctement à ton environnement avec typiquement le recensement des quartiers Enfin, Qui pas fait, fait ça C'est quelqu'un dans la ville ou il y a des gens qui sont spécialisés dans la mise en place de ce truc-là comment, ouais. comment ça se passe ouais. Alors aujourd'hui, il y a des profils en fait, qui se développent hein, dans, les, dans les collectivités sur tout ce qui est participation, vie démocratique, citoyenneté. Donc, euh, ça peut être eux qui sont chefs de projet. Euh, néanmoins, souvent, ils ne sont pas experts a priori du logiciel. Donc euh, aujourd'hui, on a, voilà, je disais open source politics, qui est une société assez récente en fait puisqu'elle est née en 2017, pas, loin, pas longtemps après la, la, la naissance de Décidim et qui aujourd'hui est celle qui accompagne principalement sur la mise en œuvre de projets Décidim en France. Et donc eux ont les compétences pour accompagner, former des personnels dans les collectivités. Il y a une valeur qui est cardinale dans le projet, c'est la, la privacy, donc tout mmh -hmm. ce qui est respect de la vie privée. Donc, euh, voilà, là, c'est une, une, une diapo en anglais que je vous me présente, mais euh, l'idée qu'il y a au maximum, voilà, il n'y a, a pas de cookies, euh, respect évidemment de, de tout ce qui est RGPD, minimisation des données, euh, données personnelles collectées, euh, etc. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui tient euh, fortement à cœur aux au, au, au développeurs du logiciel. Ouais, c'est top, c'est top. Parce qu'effectivement, on peut pas s'exprimer librement si on n'est pas... pas dans cette situation-là, ouais. ouais. Et euh, il y a quelque chose qui est très important, en fait, c'est la traçabilité mmh. en fait, et la transparence. Donc, on en a parlé déjà un, un petit peu. Euh, quand quand, quand quelqu'un vote, donc c'est un processus démocratique, euh, quand quelqu'un vote, on a besoin d'être sûr qu'il a bien voté en, sur, sur une, une, une proposition euh, à un instant T. Mmh. Qu'en fait, il n'y a pas eu la même oui. proposition, n'a pas été modifiée entre-temps ou autre. Ouais. Donc, du coup, ils utilisent... Alors, ici, par exemple, je vois que c'est la version 1. Donc, effectivement, euh, s'il y avait eu, par exemple, un amendement qui aurait été proposé par quelqu'un et puis réintégré par l'auteur de la proposition, du coup le numéro de version aurait modifié. Et il euh, y a aussi la... il faut se il faut se prémunir en fait contre la modification un peu confidentielle euh, par un administrateur puisque les ils ont ils ont tous les droits hein, comme toujours mm -hmm. d'une proposition. Et donc aussi il y a le système de d'empreinte de... numérique, peut ah, yes. en fait, il y a un H Dessiné. qui est calculé sur la proposition. Et donc, vous pouvez vous assurer que personne ne s'est amusé à modifier la proposition. Euh, donc euh, voilà, vous pouvez, c'est ce qui est expliqué ici. Le H, hein, c'est une représentation raccourcie hachée du contenu. Et donc, une seule modification du contenu entraînerait une valeur totalement différente de H. Voilà. Donc vous pouvez stocker ah oui. quel, pour vous-même en fait, quel était le H et pouvoir comparer par la suite ouais. et éventuellement du coup euh, dénoncer s'il y a eu manipulation, par ouais. exemple, dans le processus euh, de délibération. C'est super malin, ça. Euh... C'est ce qu'ils appellent ici... Euh, tac, tac, tac. Et voilà, transparence, Et traçabilité, hein, intégrité. Yes. Il peut y avoir une forme de modération, euh, comme toujours, sur les propos haineux euh, ou euh, voilà, qui sont en infraction avec la loi, mais ça reste des espaces démocratiques. Mmh. Donc, euh, par exemple, bah, si vous allez sur les pétitions d'Assemblée nationale, euh, vous trouvez vraiment de tout. Et du coup, je suis ah, un peu étonné de ne pas voir euh, plus que ça. Je sais qu'il y a des pétitions qui arrivent jusqu'aux réseaux sociaux, etc. Mais de ne pas voir plus que ça, le... Bah, venez voter avec mon pour mon idée dans tel truc euh, dans, dans, de manière un peu plus publique que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Ou alors, c'est ce que j'ai, je suis passé complètement à côté du truc. Et ça ça m'étonne un peu ah, de pas voir. Bah, un... il faut, ouais, comment, tu, comment tu bâtis une audience en fait, autour de ta proposition oui. alors, Celle qui a eu qui a fait pas mal de bruit, c'est celle sur la déconjugalisation de, de la hache. Parfait. Du coup, effectivement, celle-ci, on l'a vu beaucoup circuler sur les réseaux sociaux, mais ça demande euh, une mobilisation euh, énorme. Hein. C'est vrai que là, euh... c'est quasiment sans égal, enfin, sur cette proposition-là, cette, proposition -là, sur cette ouais. Donc, dans les fonctionnalités qu'on n'a pas encore discuté, il y a les ouais. fonctionnalités débat. Donc, les débats, en fait, c'est des, des discussions entre, entre membres, euh, voilà, euh, pour ou contre la participation citoyenne. Donc, on peut faire un débat et, euh, et avoir, une, avoir des, des, des, des commentaires. Du coup, on, peut après, comme question. Euh, on peut on peut liker les réponses. Donc, euh, ça, c'est des, des choses qu'il y a eu par exemple sur, euh, sur la, la, loi, la loi république numérique, la loi Le Maire. Il y avait une plateforme euh, qui permettait en fait de, de réagir, de, de, de, de venir un peu aider à la fabrique de la loi. Donc, euh, ça ressemble un peu à ça, à cette fonctionnalité de débat. Euh, ensuite, il y a par exemple le tirage au sort. Donc, parfois, il faut tirer au sort entre des membres ou entre des propositions et donc on parlait de transparence ici donc ça voilà quand il y a eu un tirage au sort donc ici il y a eu proposition sélectionnée par tirage au sort et on voit en bas donc ça c'est une vraie capture d'écran euh, il y a le code de l'algorithme de tirage au sort ok euh, il y a eu la date et heure du tirage au sort donc il y a, voilà ce qu'ils appellent les détails de reproductibilité du tirage au sort génial oui il avait, oui, possibilité de faire des enquêtes ouais. Donc on peut sonder en fait une population sur un. Donc c'est peut-être aussi un peu ce que tu disais. On peut poser des questions ouvertes, des questions fermées. Donc euh, voilà, c'est un formulaire pour. Enfin, c'est un outil pour bâtir en quelque sorte des, oh là là. des formulaires. Je vais aller ah, voir, que... Je vais aller voir -ce ma ce commune. Que... <rire> c'est peut-être moins puissant qu'un outil de formulaire euh, très avancé. Par contre, ce qui est bien, c'est que tu peux l'imbriquer en fait dans ton processus dé délibératif. Et donc c'est toujours cette idée des briques. Et qu'en fait, euh, voilà, tu t'expliques tu qu'en fait, tu vas. Il y a d'abord une enquête pour poser un petit peu les, les bases, ensuite tu vas avoir une phase de récolte de propositions, ensuite tu vas avoir une phase de vote, et tout ça est sur le même outil, sur la même plateforme, avec une, une forme d'homogénéité en fait dans le processus, et c'est super intéressant. Quoi. Je crois pas que tu nous aies dit comment tu as découvert ce, ce logiciel. En fait moi, à l'Université de Bordeaux, j'ai organisé un concours qui s'appelle ActaFac, ouais. un concours en fait de, de projets d'innovation numérique pour les étudiants, donc l'idée en fait c'était de dire aux étudiants, on sait qu'en tant qu'université euh, on est à la ramasse sur les services numériques okay. et donc en fait on vous propose de nous aider à s'améliorer donc vous allez proposer vos idées, mais surtout derrière c'est vous qui allez faire les projets. Donc en fait vous avez une idée, un service euh, qu'en tant qu'utilisateur vous aimeriez bien avoir et qui vous manque et donc vous allez proposer ce service et s'il est retenu vous aurez une enveloppe de 10 000 euros et un accompagnement de l'université pour mener à bien ce, ce projet. Donc vous allez apprendre aussi, vous former en fait à devenir un peu chef de projet numérique ou comprendre un peu de l'intérieur, comment, comment ça se met en place un projet d'appli d'appli mobile ou un projet de site web ou autre. Et avec les 10 000 euros, soit eux-mêmes ils sont codeurs, ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent se être en, auto-entrepreneurs facturés ou bien s'ils si ne sont pas codeurs, ils peuvent du coup faire travailler voilà, des camarades, des juniors entreprises pour, pour réaliser l'outil. Et donc, on avait, on avait euh, ce concours avec TAFAC fac. Et au moment, on s'est dit, on avait des challenges à l'intérieur du concours avec ta fac, donc des, des thématiques. Mmh. Et euh, on s'est dit, ben, justement, sur la question du renouveau un petit peu démocratique, on pourrait faire un challenge. Et, euh, et ce challenge, on ne va, va pas le faire seul. En fait, on va le faire avec, euh, avec, une, avec des associations, enfin, avec euh, des gens qui s'y connaissent, euh, justement, sur, euh, sur les, les civic tech. Et c'est comme ça qu'on est arrivé euh, qu'on est arrivé sur, sur Open Source Politics et Decidim. Donc voilà comment on s'est retrouvé à travailler avec, avec ces solutions décidives. Et du coup, tu as, as été formé à tout ça grâce aux partenaires que tu as eus à côté Oui, ouais, tout à fait. Du coup, on a eu des, des formations en interne à l'université. Ouais. D'accord. Ah ouais. C'est avec cet outil voilà, vous pouvez faire des enquêtes, vous pouvez faire des budgets participatifs, vous pouvez recueillir des propositions, mettre en place des débats. On peut tirer au sort parmi, parmi ces propositions ou ces débats. Euh, on peut faire des rencontres. Et donc, c'est l'idée d'avoir aussi des, des moments euh, IRL. Et en fait, l'outil vous permet eh bien, de créer des rencontres, que vous allez donner leur, une adresse, une, vous aurez la carte, hein, la fonctionnalité carte, pour, pour pouvoir se rendre à ce, à ce rendez-vous qui apparaîtra dans l'agenda. Et ensuite, il y a même euh, la possibilité d'avoir un pad inclus, mm -hmm. du coup, pour faire une prise de notes collaborative. Ici, on est dans l'événement. Et donc, il y a un pad voilà, qui est nativement proposé par Decidim pour. Euh, pour prise de notes collaboratif pendant, le, pendant le, la rencontre. Il y a Pyrotechnique qui nous dit merci pour le live et l'info, je viens de tomber sur une consultation pour embellir la rue dans laquelle j'habite. Waouh Ah, euh, voilà, euh, là, parfait <rire> Génial Tu as, as un accès à une interface, à une interface un peu d'admin, un peu au back-end, back que tu pourrais montrer Je vais montrer Il si y a, faire, y a un site a de démo, être... euh, sinon, sur euh, voilà. sur oui, ouais, pour... Alors, le site de démo. <rire> euh, voilà, donc je vais dans admin. Ouais. Vous voulez faire quoi Un vote. On va faire une... Toc, toc, toc. Consultation, ça pourrait consultation. être un vote. Nouvelle consultation. quoi Pour ou contre euh, Qu'est-ce que tu geeks dans les écoles Et tu mets une, un seul choix, euh, pour. <rire> URL, comme il veut. Ouais. Et on Pourquoi peut mettre une, une image. image, je ne sais pas. Ah, et tu peux le mettre créer. en plusieurs langues. Ça, c'est chouette ce que que, tu, ce que, ce qu'on voit là aussi. Ouais. Tu ouais. peux euh, en gérer en la direct. traduction en direct. Voilà. Ouais. En consultation, là, juste. Voilà, là. voilà, il faut mettre des ouais. questions. Voilà. Quoi, Maintenant, j'ai voilà. créé la consultation. Maintenant, je vais pouvoir faire tout ce qu'il bah, qu faut. J'avais le choix entre quoi, les résultats, les questions. Ok, ok. Est-ce que, que tu veux nous raconter où est-ce qu'on te retrouve Si on veut retrouver tes travaux. Ouais. Euh, bah, principalement sur Twitter en ce moment, c'est là où je suis le plus actif. Donc, euh, aroblase, okay. c'est nroweb tout simplement. <rire> tout simplement. Euh, merci encore euh, Antoine d'avoir répondu à nos questions. Merci euh, à vous. Très gentil. C'est vraiment ultra intéressant ce que tu nous as présenté. Euh, je préviens la mairie de Saint-Alban si elle m'écoute qu'elle risque euh, d'entendre parler de moi et de décisif <rire> dans les prochains mois. ça arrive. Merci beaucoup à toutes Merci et à beaucoup. tous, c'était euh, vraiment très, très, très intéressant, on a appris encore plein de choses, euh, passez une, euh, une bonne fin de journée, prenez le temps d'aller manger, c'est important, et puis on se retrouve très bientôt, bye bye. salut tout bye bye. le monde bye bye.